Ensemble, on est plus forts, donc rassemblons-nous et donc, ensemble, ayons un impact plus fort. Moi, je suis porteur du projet Open Team. On a décidé de rassembler un maximum d'entrepreneurs et de parties prenantes dans le monde qui souhaitent mettre leur expérience au profit des causes socio-environnementales et notamment le changement climatique. Et Pour ça, on a créé en fait des outils informatiques un réseau humain présent dans de très nombreux pays dans le monde, aujourd'hui 40, et un accès au financement pour maximiser l'impact au travers de projets collaboratifs qu'on soutient. Très souvent, en fait, de ce que j'ai pu observer, les entrepreneurs ont envie de se rencontrer, mais en fait, ce n'est pas forcément un réflexe humain que de s'ouvrir en fait, à d'autres autres quand on est en train de travailler sur un projet, parce que forcément, un projet, ça happe tellement l'énergie, on a tendance à travailler seul. Là, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir identifier, grâce à différents outils qu'on met à disposition des entrepreneurs, euh, des euh, moyens, finalement, pour euh, mieux identifier ceux avec lesquels on a une collaboration pertinente à établir. Trois outils. Le premier, c'est euh, un réseau humain. On l'a initié dans 40 pays. C'est vraiment comment est-ce que des acteurs qui existent et qui sont trop isolés localement peuvent se rassembler au travers d'un événement rassembleur pendant lequel, en fait, les gens vont faire connaissance et éventuellement initier en fait des collaborations possibles, parce que pendant trois jours, ils vont pouvoir collaborer ensemble, faire connaissance et identifier du des synergies. Le deuxième outil, c'est un outil informatique, un réseau collaboratif, une espèce de plateforme web mobile, pour pouvoir valoriser du coup en fait les actions collectives les uns des autres partout dans le monde. C'est-à-dire qu'une fois, une fois que grâce au réseau humain, les acteurs se rencontrent, eh ben, on utilise cette plateforme informatique pour casser les frontières et faciliter du coup en fait la connaissance euh, de ce que chacun peut apporter aux autres dans le monde. Et enfin, il y a la co-création qui est notre enjeu ultime, c'est de passer à l'acte en faisant des projets collaboratifs ensemble. Les entrepreneurs, à partir du moment en fait, où ils se rassemblent, on crée des synergies et on a un impact démultiplié. C'est vraiment l'idée de dire euh, 1 plus 1 plus 1 égale 7. Et pour que, ça suffit, pour que ce soit crédible et que ça se fasse, ben on va chercher justement les financements auprès de la Banque mondiale et des Nations Unies notamment mais aussi de façon générale des institutions, pour faciliter en fait le passage à l'acte des projets collaboratifs. On s'aperçoit justement que les institutions internationales sont particulièrement intéressées par cette démarche parce que c'est l'enjeu de pouvoir identifier pour eux en fait des projets pertinents dans lesquels ils peuvent soutenir le développement, qui est leur mission. Et nous on leur amène un peu sur un plateau doré en fait, les projets qualifiés en mettant en œuvre en fait, une, des indicateurs de performance, ou, enfin on va dire des, des, in des indicateurs d'impact pour être exact sur la façon dont le projet qui est en train de naître, collaboratif, va pouvoir avoir en fait, un véritable impact qui pourrait être euh, quantifié, à minima qualifié déjà, c'est déjà une première chose, et donc de pouvoir aboutir derrière à un meilleur investissement pour eux, puisque c'est quand même leur, euh, leur enjeu. Je pense que moi déjà j'ai un parcours de vie dans lequel je ne me suis jamais senti à l'aise dans le système en place. J'ai vraiment cette volonté de vouloir contribuer à façonner en fait un, un autre système. L'envie de travailler sur des solutions alternatives pour voilà, limiter la casse. Je fais faire en sorte que mes enfants aient un monde euh... qui soit pas trop dégueulasse. <rire> moi je ne suis pas un militant d'origine. Moi, je suis un, un entrepreneur. C'est Open Team, c'est ma cinquième entreprise. Euh, je viens du web. Je suis pas du tout un profil militant, écologiste, activiste ou quoi que ce soit. Pourquoi je suis tombé là-dedans, c'est parce qu'en fait, je suis allé à Lima, à la COP, à la COP 20. Je me suis aperçu que, en fait, on avait un, un challenge collectif euh, monstrueux. C'était le mur du climat, quoi, et que, en fait, c'était l'affaire de tous. Et quand je suis revenu de là, je me suis dit, euh, mais il faut vraiment faire quelque chose, enfin, il faut vraiment qu'on travaille ensemble à, à la mise en œuvre d'une un, action collective. Sous un projet en Jordanie, qui consiste à créer un centre de recherche et de formation en permaculture, qui rassemble 220 experts aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est le processus de transfert de savoir à des populations locales, pour faire en sorte qu'on expérimente sur un terrain donné de 15 hectares, qui est fourni par la princesse de Jordanie. Le transfert, euh, du coup de ce savoir à la population locale qui aura ensuite la possibilité de euh, passer en fait, ce savoir à d'autres populations pour que le processus soit en fait une impulsion initiale et qu'ensuite il y ait une réplication automatique parce que le savoir se transfère. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas juste de travailler avec des, avec des personnes spécialisées en permaculture mais aussi avec des personnes qui travaillent sur les enjeux de non-violence, travailler avec des euh, personnes qui sont spécialisées dans euh, la gestion euh, du flux de réfugiés parce que ce sont des zones de conflit et donc il faut savoir gérer aussi en fait euh, ces, ces enjeux. Donc, ce qui signifie d'avoir une connaissance du terrain qui est extrêmement fine et ça en fait c'est la diversité en fait, des experts qui sont connectés qui euh, permettent du coup de créer un projet dans lequel il y a vraiment la prise en compte d'un maximum de parties prenantes pour faire en sorte que ce projet soit un succès. Aujourd'hui ce qu'ils ont besoin c'est de financement pour pouvoir prolonger en fait la vie du projet sur 10 ans. Parce que ce genre d'initiative, c'est ça qui est difficile, c'est que ce sont des projets qui durent longtemps. Et si on fait un appel à des business angels traditionnels, et bien en général, ils attendent un retour sur investissement sur trois ans. Ce qui est complètement incompatible avec les enjeux de l'environnement. Donc euh, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on va chercher en fait, d'autres sources de financement qui permettent de soutenir en fait, le projet sur le, sur le long terme. L'intérêt pour nous de travailler avec les institutions internationales, c'est qu'elles sont prêtes à soutenir ce genre d'initiative à condition justement on puisse démontrer l'impact que leur investissement pertra, permettra d'avoir. Notre mission c'est donc d'initier en fait ce, ce projet en collaboration avec le gouvernement de Jordanie, la Banque mondiale et avec Open Team comme acteurs on va dire cadre un peu le projet et notamment en termes de, de flux financiers et de suivi du projet pour pouvoir qualifier l'impact au, au, au fur et à mesure. C'est un engagement très important, personnel. Ça a des impacts extrêmement importants pour ma famille. C'est beaucoup d'énergie, bien sûr. Pour moi, ça, je le vis comme un combat. C'est à la fois passionnant, bien sûr, au quotidien, mais c'est vraiment très, très difficile. Et je pense que quand on parle, par exemple, de sujets comme euh, euh, la transition, euh, quand on parle de sujets comme euh, les nouveaux modes énergétiques, euh, ce sont autant d'acteurs, de, de, de, finalement, qui, qui doivent prouver, finalement, que ce qu'ils font représente une possibilité d'alternative. Et en plus, ça veut dire donc qu'il faut accepter pour les systèmes que celui qui est en place puisse changer. Et donc là, voilà, c'est être moteur d'une transformation, embarquer justement des mouvements, embarquer des foules, et, et ça demande beaucoup d'énergie et, et c'est loin d'être euh, simple au quotidien. On a un enjeu de survie, ou plutôt d'initialisation, le temps que le projet euh, passe par un premier succès de processus de A à Z, et qu'on puisse avoir notre première enveloppe qui nous permette de, de vivre de manière autonome. On a un, un temps initial euh, de démarrage pendant lequel il faudra qu'on trouve des financements pour faire vivre en fait, l'équipe, mais c'est le facteur temps qui est toujours la partie la plus difficile. C'est-à-dire que nous, on fonctionne en mode start-up, donc on fonce à toute vitesse, mais les entreprises peuvent avoir des échelles de temps sur lesquelles il peut se passer six mois avant qu'il y ait le moindre chose qui bouge, et c'est ça qui est pour nous le plus difficile. Parce que du coup, on a l'impression d'avoir une espèce de, de combat permanent pour essayer de faire bouger les institutions, les entreprises euh, et, et arriver en fait à, à, finalement, à fonctionner à, à la hauteur finalement du challenge qui est devant nous. On n'a pas, pas de temps à perdre. Prendre le temps de bien se renseigner sur quest ce qui existe déjà et ensuite de maximiser en fait, la rencontre avec les acteurs qui travaillent déjà sur ces sujets parce qu'ils ont plein de savoirs. Et qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on est... un à une époque où on valorise beaucoup la collaboration et l'ouverture du savoir. Donc euh, c'est important pour éviter les erreurs de débutants, de se connecter avec des gens qui ont du savoir-faire dans le domaine d'action qu'on veut avoir. Une fois que ça s'est fait, je pense que c'est aussi s'entourer d'une équipe dans laquelle on a vraiment confiance. On a en fait euh, aujourd'hui un mur devant nous, sociologique mais surtout climatique. C'est très compliqué en fait de pouvoir... Euh, passer à l'action sur la scène des politiques. Aujourd'hui on met beaucoup d'espoir en fait dans la capacité de la soci de société civile à s'auto-organiser pour euh, justement adresser ces enjeux parce qu'on sait que sur la scène politique c'est très compliqué et donc euh, c'est à la fois un immense espoir mais c'est aussi un, un, un immense challenge.